Vote Je suis pour un printemps européen, mais après, c'est qu'on y est dedans. Cette semaine, nous parlons de votre vote. Vous avez peut-être entendu dire que cette année, les élections du Parlement européen sont différentes. Et en effet, les chefs d'État et de gouvernement devront prendre en considération les résultats de l'élection avant de nommer la personne qui présidera la nouvelle Commission européenne. Les candidats les plus en vue pour le poste sont Jean-Claude Juncker, l'ancien Premier ministre du Luxembourg et ancien président de l'Eurogroupe. Il est le candidat pour le groupe des conservateurs. Face à lui, l'allemand Martin Schulz, qui est l'actuel président du Parlement européen. Mais connaissez-vous Ska Keller Elle a 32 ans et elle est la plus jeune candidate en liste présentée par un groupe politique, celui des Verts mais la politique au niveau national est légèrement différente de la politique au niveau européen. Afin de savoir quel groupe défend vos valeurs et vos convictions, je vous invite à répondre à un petit quiz, mon vote 2014. En cinq minutes, vous saurez lequel des groupes est le plus proche de vous. Bon visionnage et bon quiz